Pour éviter que la vidéo soit strikée par la compagnie qui a fait le film, et aussi parce que je n'ai pas eu le temps de faire une idée de vidéo super cool, intéressante, j'ai décidé d'animer la scène avec Photoshop. Donc vous avez peut-être remarqué quel film je vais me taper parce que j'ai pas beaucoup d'idées aussi. Ce soir, j'ai atteint un nouveau score d'abonnés, je suis passé de 200 à 300, ouais J'ai trouvé le seul moyen pour réussir à atteindre cet objectif, c'est-à-dire un tutoriel sur un jeu qui vient juste à peine de sortir euh, il y a quelques jours. Ouais! Oh, je vais continuer à cette volonté en faisant des vidéos Animal Crossing à vie! Quoi? Vous êtes pas content de mon idée? Bah, je suis pas contre, hein. De toute façon, c'est comme ça que t'as pu réussir à, à être euh, à 300 abonnés. Et avoir beaucoup de vues. Après, c'est sympa d'avoir euh, crédité euh, la personne qui était dans cette vidéo. Moi, je suis abonné euh, depuis pas mal d'années sur ta chaîne. Euh, donc... Euh, moi, je voudrais plus de Doom. Mais Animal Crossing, c'est pas Doom. En vrai. Non. Bon, bah du coup, je fais quoi, du coup Bah, fais juste ce que t'as envie de faire, hein, sur YouTube, hein. Oh Mais du coup, je t'amène comment cette vidéo 300 abonnés Voilà, bah moi non plus, je sais pas. Hein. Voilà, merci pour les 300 abonnés. Hein. Qu'est-ce que je fous dans ma vie Je suis vraiment nul à faire ce genre de vidéo.